Bonjour à tous, et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne China Fitness. Alors, comment allez-vous les gens? Pour ma part, je vais super bien. Et écoutez, aujourd'hui, on se retrouve pour une, nouvelle, pour une vidéo un peu spéciale. C'est pas une séance sport, mais c'est une, une vidéo consacrée à un programme de perte de poids. Alors, ça cette vidéo consi consistera à quoi? Alors, durant cette vidéo, je vous parlerai des aliments à privilégier ou encore des aliments à éviter. Encore. Carrément des aliments à écarter de votre régime alimentaire. Je vous dis pas de les renier complètement, mais je vous dis d'y aller mollo, mollo. Ok Alors, durant cette vidéo, nous allons commencer principalement par les aliments à privilégier euh, selon leur densité énergétique, c'est-à-dire. Alors, je vais vous citer quatre catégories d'aliments à privilégier. Non, quatre catégories d'aliments. Les deux premières catégories d'aliments sont à et les deux dernières catégories c'est à dire la troisième et la quatrième catégorie sont plus ou moins à éviter sans pour autant euh, sans pour autant les mettre de côté vous pouvez vous pouvez manger mais de manière euh, irrégulière c'est à dire une fois par semaine une fois par mois une fois par an dans j'école une fois par semaine c'est déjà pas mal c'est déjà, déjà nécessaire alors euh, ce, cette présentation se déroulera en deux parties quand je vous l'ai dit la première partie sera consacrée aux aliments euh, de, de, de, de, aux aliments à privilégier, à écarter, c'est-à-dire les quatre catégories d'aliments. Et la deuxième partie sera consacrée aux aliments, euh, comment dire. En fait, je suis bien d'accord que tout le monde n'a pas le temps de se faire un repas équilibré ou quoi. C'est-à-dire, euh, moi personnellement, le matin, je ne vais pas aller faire des haricots verts pour manger avec euh, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Bref. Alors, la deuxième catégorie, en fait, je vais vous aider à sélectionner parmi les. Les, les aliments à éviter en fait je veux, vous, je, veux, je veux vous aider à privilégier certains aliments parmi les aliments à, à éviter parce qu'on n'a pas tous forcément le temps de se préparer des repas équilibrés faits maison ou quoi c'est vraiment lorsque vous n'avez pas le choix là la deuxième catégorie va, va vraiment vous aider euh, la deuxième grande partie va vraiment vous aider ok euh, cesse de blabla nous allons commencer immédiatement alors la première grande partie est consacré aux aliments à privilégier. Alors, c'est quoi un aliment à C'est quoi les aliments à privilégier Ce sont les aliments euh, ayant une densité énergétique faible. Alors, c'est-à-dire en fait, je vous conseille de consommer des aliments des aliments rassasiants. Alors, c'est quoi un aliment rassasiant C'est des aliments qui vous rassasient mais tout en ayant peu de calories, ce qui vous ce qui va vous permettre de digérer plus facilement et d'éliminer les graisses très très très très, très sèches c'est à dire on est d'accord que la plupart du temps les personnes qui prennent du poids c'est parce qu'on va dire qu'entre guillemets ils vont consommer des graisses euh, des graisses je sais pas comment ça s'appelle mais ils vont consommer des graisses que le corps va prendre du temps à éliminer alors là les aliments faits, ayant une densité énergétique faible vous permet de manger correctement mais aussi ça permet à, à votre corps d'éliminer plus facilement et plus naturellement et de pas stocker de la mauvaise graisse ok alors il, il serait bon de privilégier des aliments faibles en énergie qui permet de se sentir rassasié sans pour autant consommer beaucoup de calories alors les aliments recommandés euh, ce sont les aliments de la première et de la deuxième catégorie. Alors, il faut privilégier, pour la première catégorie, il faut privilégier les aliments très faibles en densité énergétique. Alors, c'est quoi un aliment très faible en, en densité énergétique, par exemple euh, Ça va être des fruits, des légumes, surtout des légumes non féculents. C'est quoi un légume non féculent C'est par exemple les, les légumes verts, c'est principalement les légumes verts, c'est-à-dire... Des artichauts, des brocolis, des céleris, des choux, etc. Vous en connaissez bien plus que moi, ça c'est sûr. Ensuite, euh, privilégiez aussi tout ce qui est euh, le, le lait écrémé. C'est quoi du lait écrémé C'est du lait dans lequel on a enlevé quasiment toute la crème. Okay c'est vraiment pour enlever tout, tout ce qui est matière grasse. Év Évitez tout ce qui est lait entier. Nanana. Le lait demi-écrémé, c'est 50-50. Vous verrez plus tard que... Je vais le mettre en, en aliments de seconde catégorie. Ok. Euh, ma suite d'aliments de, de première catégorie, aussi pri, pri, privilégier les soupes. Euh, surtout les soupes à base de bouillon. Ou encore les, les, les, les yaourts non sucrés les yaourts sans sucre. Ok. Surtout éviter tout ce qui est yaourt yaourt avec morceaux et tout ça. yaourt aux fruits, nanana, nanana. Surtout éviter tous les aliments ayant des conservateurs. Surtout les aliments... De la grande distribution qui contient beaucoup d'addictifs et de conservateurs. Ok Maintenant, on va passer aux aliments de deuxième catégorie. Alors, c'est quoi un aliment de deuxième catégorie Un aliment de deuxième catégorie, c'est un, un aliment... C'est un aliment à faible densité énergétique. Tout à l'heure, on a parlé des aliments de première catégorie qui étaient des aliments à très faible densité énergétique. Là, des aliments de deuxième catégorie sont des aliments à faible densité énergétique. Alors... Là, je vais vous donner quelques exemples d'aliments à faible densité énergétique. Alors, ils ne sont pas mieux que les aliments de première catégorie, mais ils sont, ils sont mieux que les aliments de troisième catégorie que je vous citerai tout à l'heure. Alors, surtout si vous avez la possibilité, privilégiez plutôt tout ce qui est fruits et légumes. Les fruits et légumes riches en amidon. Tout à l'heure, je vous ai parlé des fruits et légumes. Non féculents, là ce sont les fruits et légumes riches en amidon, c'est quoi un fruits et légumes riches en amidon C'est tout ce qui est banane, pommes de terre, maïs, navets ou encore des, des pâtes, des patates douces, ouais des patates douces, excusez-moi. Alors aussi vous pouvez privilégier tout ce qui est céréales, est tout ce qui est céréales de petit déjeuner, flocons, moi je vous conseille des flocons d'avoine, c'est super bon, j'en mange tous les matins, il n'y a pas de souci. franchement je vous assure c'est un délire. Alors, que ce soit froid ou chaud, peu importe, euh, avec du lait froid, avec du lait chaud, peu importe, ça ne change rien en soi aux, aux, aux éléments nutritifs. Okay Ensuite, tout ce qui est plat, il faut privilégier des plats euh, faibles en gras, c'est-à-dire des plats à base de pâtes ou de riz, mais n'abusez pas sur les pâtes ou le riz surtout que lorsque vous prenez vous faites vous faites des plats à base de pâtes ou de riz n'hésitez surtout pas à rajouter énormément de légumes les légumes c'est toujours important il faut toujours insérer des légumes dans vos plats surtout si vous êtes en perte de poids ok ensuite privilégier la dinde euh, alors la dinde c'est un, un, un aliment c'est un quand je dis la dinde, c'est privilégier la dinde ou encore le jambon extra-maigre. Ou, ou sinon du thon ou des crevettes. Ok aussi le poisson. Car ce sont des aliments euh, riches. En fait, non, excusez-moi. Ce sont des aliments faibles en matière grasse. Euh, tous ces aliments-là vont vous permettre, franchement, je vous, vous l'assure, de stocker aucun gras, aucun mauvais gras et de perdre d'éliminer naturellement et rapidement c'est un truc de malade vous verrez franchement ça c'est vraiment un programme que je vous conseille sur une sur déjà deux semaines je pense vous verrez les résultats deux trois semaines vous verrez les résultats vraiment vous arrêtez votre alimentation actuelle et vous vous, vous, vous mettez à manger des produits faibles en matière grasse ok et d'ici un mois je vous assure catégoriquement vous verrez les résultats c'est incroyable ensuite par rapport au dessert je vous conseille des desserts Bien sûr, là, on nous, nous passons au, à la deuxième catégorie. On est toujours d'accord. Je vous, je vous conseille des desserts. Si vous n'avez pas des desserts, des exemple, des yaourts non sucrés, vous pouvez manger des yaourts sucrés mais sans gras. Surtout, essayez de lire les étiquettes. Les étiquettes nutritives. Euh, évitez tout ce qui est avec des matières grasses rajoutées. Okay? Euh, aussi, vous pouvez manger du fromage cottage. Alors, c'est quoi du fromage cottage C'est du fromage à base de lait caillé. Le lait caillé, c'est vraiment à maigrer en matière grasse, ok Ensuite aussi, vous pouvez manger des, euh, des, du tofu, c'est pas mal le tofu, ou sinon euh, des boissons de soja. Tout ce qui est boisson à base de soja, c'est conseillé. C'est super conseillé pour la perte de poids, ok Là, c'était tout pour les aliments de première et deuxième catégorie, les aliments à vraiment privilégier. Là, nous allons passer sur les aliments de troisième à, et quatrième catégorie. Alors, pour, juste pour dire comme ça, ce sont les aliments à pas forcément totalement exclure de votre régime alimentaire, mais à euh, vraiment, comment dire, à consommer avec modération, vraiment surtout avec modération. Vous connaissez un peu comme cette pub là qui vous dit... Euh, euh, manger avec, je sais pas ouais, consommer euh, des boissons alcooliques avec modération, ben c'est la même chose les aliments de 3 et 4 catégorie sont vraiment à consommer avec modération, ok alors là nous allons enchaîner avec les aliments de 3 catégorie alors, les aliments de 3 catégorie sont, sont des aliments en densité énergétique moyenne, ils sont pas très faibles ils sont pas faibles, ils sont moyens ok alors c'est quoi C'est tout ce qui est viande, volaille, œufs, fromage. Là c'est pas du fromage cottage comme tout à l'heure. Là c'est du fromage normal, fromage président, camembert et tout ça. Ou sinon euh, des bagels, des pizzas, des frites, vinaigrettes, pour, euh, du pain. Euh, Brezel, crème glacée, gâteau, etc. Beignet, nanani, nanana. Vraiment c'est vraiment ce sont des produits s'il vous plaît, si vous pouvez éviter les, ok, évitez les parce que franchement avec ça vous stockez de, de, de la masse graisseuse mais c'est un truc de malade, ok en, en plus c'est pas forcément évident d'éliminer cette masse graisseuse c'est pour ça il faut essayer d'y aller doucement avec ces aliments, ok si vous vraiment vous avez la possibilité de les éviter, évitez les, vraiment mais si vous n'avez pas la possibilité, d'accord on est d'accord que de temps en temps on a, on a envie de se faire plaisir, D'accord, c'est vrai. Si vous, avez, si vous avez la possibilité de les éviter, évitez-les. Mais si vous savez que vous n'avez pas forcément la possibilité, allez-y, mais de temps en temps. N'y allez pas régulièrement. C'est-à-dire, aujourd'hui, on va dire qu'on est lundi. Lundi, vous allez manger un beignet. Mardi, évitez. Mercredi, évitez. Jeudi, évitez. Allez, vendredi, vous allez vous faire plaisir. Vous allez manger un beignet. Évitez. Une fois, deux fois par semaine, c'est pas grave. Mais tout le temps, c'est pas bon du tout. Ok Maintenant, on va passer aux, aux aliments de quatrième catégorie. Alors, les aliments de quatrième catégorie, là, c'est vraiment la croix rouge, vous savez, la tête de mort. <rire> c'est vraiment les aliments à densité énergétique pardon, à densité énergétique très élevée. Okay Alors, ça va être tout quoi Ça va être tout ce qui est croissant, beignet. Vous savez, tout ce qui est croissant, beignet, c'est des trucs frits. C'est tout ce qui est aliments frits, qui viennent de friture. Nanani nanana, tout ce qui est, euh, est euh, barre de céréales, évitez. Franchement, les barres de céréales, c'est super sucré, évitez. Franchement, d'accord, ça donne du tonus. Vraiment, c'est quand vous faites énormément de sport, oui, une barre de céréales, de temps en temps, c'est pas mal du tout. Mais quand vous êtes en perte de, perte de masse, perte de poids, évitez les barres de céréales, ok Aussi, le beurre d'arachide, évitez le beurre d'arachide, c'est super rare. Euh, le bacon, tout ce qui est bacon, biscuit, on est d'accord, tout ce qui est biscuit, tout ce qui est beurre aussi, matière grasse, le beurre éviter, tout ce qui est huile ou encore margarine, on est d'accord, tout ce qui est vraiment, euh, tout ce qui contient de la matière gra grasse, franchement, c'est vraiment cette matière, en plus c'est de la, ah, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est de la matière grasse qu'on va stocker et euh, on, va, on va avoir du mal à l'éliminer. En fait, on ne va pas pouvoir l'éliminer naturellement. Ok, donc évitez vraiment. Maintenant, on va passer aux, euh, à la deuxième grande partie de cette, de cette vidéo, qui est consacrée au choix. Alors, c'est quoi le choix <rire> En fait, c'est le choix comme je, comme je vous l'ai dit au départ, c'est le choix entre les aliments de troisième catégorie et de quatrième catégorie. Ok, je suis bien conscient que on n'a pas forcément la possibilité de manger les aliments de la première ou de la deuxième catégorie alors comment choisir parmi les autres aliments ok il faut savoir que les calories sont à éviter tout ce qui est calorie c'est à éviter alors déjà c'est sûr et certain ça c'est tout le monde le sait ce sont les gras les grâces les gras non c'est le gras pardon c'est le gras qui procure le plus de calories ok donc on va chercher à éviter tout ce qui est gras d'accord? Euh, C'est le gras qui procure le plus de calories par gramme consommé. Par exemple, on va dire que euh, tout ce qui est matière grasse, ça va vous procurer 9 calories par gramme consommé. Okay? 9 calories par gramme, cons par gramme de matière grasse consommée. D'accord Alors que tout ce qui est protéines ou encore glucides, ça va vous procurer du 4 calories par gramme de matière consommée. D'accord Alors, pour vraiment ch choisir ces aliments, il va falloir chercher, pour vraiment choisir ces aliments parmi la troisième et la quatrième catégorie, il va fa falloir chercher tout ce qui est moins gras, mais qui a beaucoup de protéines. Ok On enfin, va tout ce qui. Oh, ah, attendez, je reprends. On va éviter tout ce qui est gras. Et on va, plutôt, euh, on va plutôt favoriser tout ce qui est protéiné, d'accord Je ne parle pas de prendre de la whey protéine ou quoi. Je parle vraiment d'aliments protéinés. Tout ce qui est complément alimentaire, whey protéine, gainer et tout ça, j'en parlerai dans une autre vidéo, d'accord De toute façon, si vous avez des commentaires, posez-les-moi dans la... Dans les, juste en dessous de la description de cette vidéo. Posez-moi n'importe quel commentaire, j'y répondrai, d'accord Ok. Alors, euh, bon, il est bon et donc... Logiquement, il est donc bon d'éviter tout ce qui est aliments gras euh, en faveur des aliments riches en protéines. Alors, les aliments de la troisième et de la quatrième catégorie à privilégier sont donc les suivantes. Alors, euh, je vais commencer par citer les aliments à privilégier parmi la troisième et la quatrième catégorie. Puis, je vais parler des aliments à éviter. Dans la troisième et la quatrième catégorie. Vraiment, vraiment cette deuxième partie, c'est si vous n'avez vraiment pas le choix. Vraiment pas le choix, vous ne pouvez pas consommer des aliments de première et deuxième catégorie. Là, oui, vous pouvez choisir, sélectionner vos aliments dans la troisième et la quatrième catégorie. D'accord Ok. Alors, là, les aliments à privilégier dans la troisième et quatrième catégorie, bien sûr, sont les... tout ce qui est beurre de noix. Alors, c'est quoi un beurre de noix C'est tout ce qui est beurre d'amande, beurre à base de noisettes. Ou beurre à base de cajou, de noix de cajou. En fait, c'est vraiment tout ce qui est beurre de noix. Ok, avec des noix. <rire> Parce qu'on est d'accord que tout ce qui est amande noisette cajou, euh, ou encore euh, ouais amande cajou, ou sinon cacahuète voilà. C est, c est, ce sont des beurres riches en protéines. Ok, en fait, c'est vraiment des noix riches en protéines. D'accord et vraiment privilégier ces noix là qui vont vous apporter moins de calories que moins d'apports caloriques que des euh, beurre normaux margarine euh, huile etc d'accord aussi vous pouvez privilégier les euh, tout ce qui est œuf euh, l'œuf ça contient énormément de protéines tout ce qui est fruits de mer les fruits de mer ça contient beaucoup de de protéines et pas beaucoup de gras d'accord aussi tout ce qui est euh, poisson euh, tout ce qui est aussi euh, tout ce qui est euh, lé légumineuse alors c'est quoi des légumineuses mais moi je connaissais même pas ce terme mais je l'ai découvert parce qu'il faut savoir que j'ai fait énormément de recherches, j'ai passé énormément de temps à, pour faire cette vidéo alors j'ai découvert qu'il existait une catégorie d'aliments qui s'appelait légu légumineuses alors il faut savoir qu'on en mange tout le temps mais on ne sait pas ce on s'en rend même pas compte. On en mange tout le temps. Alors, c'est quoi des légumineuses C'est tout ce qui est haricots, pois chiches, lentilles, petits pois, euh, tout ce qui est épinards. En fait, c'est vraiment euh, ces légumes qui viennent de terre. Vous savez, ces légumes vraiment que, que plus ou moins les gens détestent, mais qui viennent de terre, c'est vraiment des légumes à privilégier. Parce que c'est vraiment riche en protéines et en fer aussi. C'est riche en fer. or oh, c'est excellent. Franchement, je vous... En plus... Dans une autre vidéo, je vous parlerai de la prise de masse. Franchement, vous verrez que c'est aussi essentiel pour la prise de masse en musculation, d'accord Prendre de la masse sans forcément avoir de gras. Ça, c'est très intéressant quand je ferai la prochaine vidéo sur la prise de masse. Là, c'est sur la, per la, prise de la perte de poids. Quand je ferai la vidéo sur la prise de masse, vous verrez, ok Ensuite, vous avez quoi Ensuite, nous avons tout ce qui est viande maigre. Alors, viande maigre, surtout, c'est quoi C'est euh c'est euh, tout ce qui est viande qui contient très peu de gras alors euh, alors comment je pourrais dire ça alors viande qui contient contient très peu de gras euh, ça va être plus euh, tout ce qui est euh, là franchement j'ai pas d'exemple comme ça sur le devant la tête mais ça va être tout ce qui est blanc de poulet blanc de poulet tout ce qui est dinde vous voyez tout ce, vraiment la volaille ça contient peu de gras, certaines volailles contiennent peu de gras, enfin certaines parties, surtout les blancs, blancs de poulet, blanc de dinde, ça contient très très peu de gras, c'est super conseillé pour euh, la perte de poids. Aussi euh, tout ce qui est lait, yaourt ou pour manger, fromage, c'est à dire les produits laitiers tout simplement. Les produits laitiers si vous pouvez pas franchement, si vous pouvez pas sélectionner vos produits laitiers, en mangez quand même les produits laitiers c'est c'est un apport en glucides les glucides aussi pareil ça a très peu de calories c'est calorique mais c'est très peu de calories par rapport au gras les glucides pareil ça rapporte à peu près euh, 4 grammes de calories par euh, par, par gramme de glucides consommés ok en gros c'est 4 calories 4 kilocalories sur euh, sur une, un gramme de glucides ah pardon 4 kilos calories sur un gramme de glucides consommés à peu près, ok Franchement, c'est bénéfique pour vous. Aussi, vous pouvez aussi favoriser tout ce qui est levure alimentaire. Euh, vraiment, les levures alimentaires, c'est beaucoup utilisé par les tout ce qui est végétarien. Par les végétariens, les végétaliens aussi, si on a. Euh, c'est vraiment pour faire, pour faire des accompagnements, des condiments et tout ça, etc. D'accord Et surtout, n'oubliez pas, franchement, quand vous êtes en perte de poids, buvez énormément d'eau, buvez de l'eau Et hey, juste une expérience ok je connais des personnes qui étaient en perte de poids ils buvaient 2 litres d'eau par jour ils dormaient correctement entre 7 et 9 heures par nuit, franchement je, je vous disais entre, en deux semaines ils ont perdu énormément de poids en deux semaines ils étaient à moins 5 kilos vous vous rendez compte ou pas moins 5, 5 kilos au moins c'est énorme 5 kilos au moins c'est énorme Énormissime. juste en buvant de l'eau et en dormant correctement surtout dormez dormez la nuit et surtout lorsque vous êtes en perte de poids évitez de manger entre 22 heures non entre 21h et 23 heures enfin. Après 21h, ok Évitez de manger 2 3 heures avant d'aller se coucher. Parce que vraiment, pendant, le, euh, en fait, lorsque vous mangez avant d'aller vous coucher, pendant la nuit, l'estomac est en train de travailler. Du coup, vous ne pouvez pas bien dormir. Du coup, déjà, ça peut vous provoquer des insomnies. Et en plus, ça, ça fait travailler le corps et ça fait travailler le cerveau aussi. Du coup, ça, ça consomme énormément. Du coup, vous stockez encore plus. Vous ne pouvez pas éliminer les graisses naturellement, d'accord c'est vraiment lorsque vous dormez, lorsque vous êtes dans, dans, dans un sommeil profond que le corps va éliminer tranquillement en faisant son travail naturel. Okay Surtout buvez beaucoup d'eau, buvez beaucoup d'eau. En plus l'eau ça élimine tout ce qui est toxines, les toxines dans le corps ça élimine, d'accord Buvez énormément d'eau. Bon, ça c'était les aliments à sélectionner à privilégier dans les aliments de troisième et quatrième catégorie. Maintenant, pour terminer, on va parler des aliments à éviter dans la troisième et dans la quatrième catégorie. Euh, alors, à l'inverse, les aliments euh, hauts en matière grasse sont à éviter. Alors, les aliments à éviter qui composent la troisième et la quatrième catégorie sont les suivants. Tout ce qui est... Ben là, vous allez vous reconnaître obligatoirement. Mais moi, je suis passé par là. On est tous passés par là. Alors évitez tout ce qui est fast food. Ok, là, je commence fort. Tout ce qui est fast food, McDo, cuit, KFC. Euh, tout ce qui est kebab, tacos. Évitez tout ça. Évitez ça, les gars. Je vous promets, les gars, les filles. Franchement, je pense qu'il y aura plus de filles qui regarderont cette vidéo que de gars d'ailleurs. Les filles, les gars, évitez tout ce qui est tacos, kebab, McDonald's. Ça, est... Les filles, ils aiment bien le McDo. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. En oh, c'est cher pour rien du tout. On mange rien du tout. Bref, je vais pas polémiquer sur McDonald's. Alors évitez McDonald's, cuit, tacos. Le tacos, ça fait fureur ces derniers temps. Alors évitez quand même. Franchement, je vous promets, un taco c'est... Oh, c'est une dinguerie en calories un taco ça peut monter à 500 kcal juste euh, la bouche non je rigole je, je déconne mais juste un tacos minimum ça peut monter à 500 calories facilement éviter franchement éviter ça c'est très calorique ok alors oui éviter aussi tout ce qui est frites frites euh, en fait tout ce qui est friture tout ce qui est friture c'est à dire riz sauté euh, pommes frites euh, poulet frit <rire> Pour les fanatiques de KFC, d'ailleurs, moi, moi aussi, je suis un fanatique de KFC. Il faut éviter les poulets frits, oh là là, les pilons de poulet, les ailes de poulet frits, les nuggets, euh, tout ce qui est frit, éviter. Franchement, éviter. Euh, poisson pané, éviter, etc., etc. Vous en connaissez bien plus que moi. Ça, je vous fais confiance, ok Ensuite, vous avez aussi tout ce qui est dessert entre guillemets. C'est pas vraiment des desserts, mais on va dire que c'est des desserts. Euh, de temps en temps, on aime bien manger des beignets. Les beignets, faut essayer d'éviter. Euh, aussi, on aime bien manger des euh, des, euh, des beignets, des gâteaux, des donuts. Bon, c'est des beignets, mais des donuts quand même. Je le mets. <rire> euh, des bagels. Franchement, éviter bagels, muffins, euh, gaufres. Gaufres au chocolat, gaufres au Nutella, on s'en fout. Évitez quand même tout, tout, tout, tout. tout. Des tartes aux pommes, tartes, tartes au chocolat, tartes aux nanani, tartes au citron. Évitez le rayon boulangerie de Carrefour, Auchan, Jean Casino, Monoprix. Évitez les boulangeries tout court. ok Bien sûr, comme je l'ai dit encore tout à l'heure, avec modération. Franchement, je ne vais pas vous dire non plus de de pas en manger. Parce que c'est impossible. Mais moi, je n'y arrive pas. Okay Mais de temps en temps. Une fois par semaine, deux fois par semaine, histoire de se faire plaisir. Comme on dit, se récompenser ses efforts, ok Toute la semaine, vous avez fait des efforts, vous avez fait des exercices physiques, du cardio. Vous avez essayé de, man vous avez essayé de manger sainement. Pour récompenser ses efforts, mangez un petit, un petit bout de gâteau d'ici de, et là. Pendant un, si c'est un anniversaire, une soirée, une fête. Je ne sais pas, vous êtes en, vous êtes dehors au resto, il n'y a pas de souci. Une petite crème au chocolat ici et là, il n'y a pas de problème. Franchement, je vous le dis, ce n'est pas ça qui va vous faire reprendre votre poids. ok. Donc, n'hésitez surtout pas à vous faire plaisir de temps en temps. Pas tout le temps, je n'ai pas dit tout le temps. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Okay Ensuite, évitez aussi tout ce qui est crème fraîche. Franchement, la crème fraîche c'est super gras en matière grasse, c'est super gras en matière grasse, ok, ça se dit même pas, ok, ciao, c'est super lourd en matière grasse, ouais, on s'en fout, c'est la même chose, En soi, vous me comprenez, évitez tout ce qui est matière grasse, crème fraîche, quiche, quiche lorraine, quiche au lardon, quiche au nanani, quiche au nanana, évitez tout ce qui est euh, lasagne, Lasagne, surtout les lasagnes à la viande. Franchement, si vous mangez des lasagnes aux légumes, il n'y a pas de souci, ok Lasagne aux légumes, je, je valide. Mais lasagne à la viande, évitez, ok euh, Aussi lardons, nanani, etc. Ben, ça, vous connaissez mieux que Après, euh, tout, oh, bien sûr, il va de soi qu'il faut éviter tout ce qui est biscuits, chocolat, euh, pain au lait, gâteau, nanani, nanana. Enfin, là, je parle pour moi, perso, parce que c'est ce qu'il y a dans mon placard. Ce qui est petit beurre, petit lu, évitez, éviter évitez, évitez, éviter évitez, évitez, d'accord. Aussi, surtout, encore une fois, consommez de l'eau, énormément d'eau, euh, dormez bien. Franchement, essayez de dormir de manière, euh, essayez de dormir de manière euh, à bien reposer votre corps, votre cerveau, et euh, essayez de dormir longtemps, de dormir longtemps. Ok Dormez. Prenez des bonnes nuits de sommeil, des nuits, des nuits super longues. Entre 7 et 9 heures. Pas trop non plus. Vous n'êtes pas des, des marmottes. Vous n'allez pas, vous, vous, vous pas hiberner. Ok Mais dormez correctement et assez. Évitez de, de dormir trop tard aussi. Parce que sinon, vous n'arrivez pas à vous lever le matin. C'est logique. Okay. Aussi, bien sûr, pour compléter tout ce régime alimentaire, faites du sport, du cardio, du footing. Pas forcément, je ne vous dis pas de, de vous inscrire à la salle de sport, mais juste de temps en temps, courir le matin, à 5h du matin. Non, je... donc, courir le matin, le week-end, le samedi, le dimanche. Et donc, avec tout ça, vous, mettez, vous, vous faites un régime alimentaire digne de ce nom, il n'y a pas de problème, ok Et avec ça, vous verrez d'ici un mois, franchement, dans un mois, je vous refais une vidéo et vous me direz vos votre résultat, votre point de vue, la manière dont vous avez vu euh, vos progressions, la manière dont vous vous, vous êtes pesé, vous, vous avez calculé votre poids. Surtout si vous commencez à... Si vous voulez perdre du poids, n'hésitez surtout pas à noter. Notez votre poids de début et votre poids de fin. C'est-à-dire là, je ne sais pas, vous faites 60 kg. Et vous voulez passer à 50 kg, notez euh, aujourd'hui, euh, nanani 26 septembre 2000, 2000, 2028. Je sais pas moi, euh, je faisais 60 kg. Il y a six semaines, je, je faisais plus que 50 55. Nanani après, il euh, y a huit semaines, j'en fais plus que 51. Et ensuite, euh, deux trois jours après, j'ai fait 50 kg, j'ai réussi mon, mon challenge. Ok, surtout. Dites-moi si vous avez des questions, des, des, des, si vous avez des commentaires, peu importe. Si vous avez, si vous avez des, des, des demandes, je suis là pour, pour y répondre. Encore une fois, je ne suis pas, je suis pas euh, nutritionniste. Franchement, ces recherches, je les ai faites sur Internet. Euh, J'ai essayé de, de, de, de, de, de comparer plusieurs, plusieurs recherches de plusieurs personnes, franchement. Et là, j'en ai tiré ce qui était le plus... Comment dire Le plus... Euh, Comment dire Enfin, ce qui me paraissait le plus logique, ok, par rapport à la prise ou la, par rapport à la perte de poids, d'accord Vraiment, ce régime alimentaire. Je mettrai en, dans la description les différents aliments selon les catégories. Et euh, je remettrai euh, ce que je viens de dire dans la description, d'accord Ok, surtout, n'hésitez pas. Franchement, n'hésitez pas. Allez-y. Et si vous, si vous voulez perdre du poids, n'hésitez surtout pas. Et allez-y, lancez-vous dès maintenant. En plus, il fait froid, c'est le moment. Comme ça, en été, dans six mois, vous serez au top niveau, ok À la plage, devant les filles, devant les gars, pour les filles, d'accord Vous serez au top niveau. Bon euh, surtout, n'hésitez surtout pas à mettre un commentaire, un like Franchement, j'ai passé beaucoup de temps à faire cette vidéo N'hésitez surtout pas à mettre un pouce vert, un pouce bleu, un pouce rouge <rire> J'allais dire un pouce rouge, mais ça a évité par rapport à moi <rire> non, je... non, franchement, pour le travail effectué derrière, je vous assure, ça, ça prend énormément de temps Et j'imagine même pas le montage que je vais faire juste après, ça va prendre encore plus de temps Bref, c'est pas grave, je me plains pas Ça, ça me fait plaisir de faire ces vidéos-là, ok alors pour ceux qui sont déçus pour, euh, par rapport à cette vidéo, euh, ne vous inquiétez pas, je ferai bientôt une vidéo sur l'alimentation pour la prise de masse. Là c'était pour la perte de poids, je ferai une vidéo sur la prise de masse, d'accord Il n'y a pas de souci. comme ça il n'y aura pas de jaloux, il n'y aura pas de... <rire> il m'a oublié Non je vous inquiétez pas, ne vous inquiétez surtout pas, je ferai une, une vidéo sur la prise de poids, d'accord Pour tous les novices dans la musculation... D'ailleurs, moi aussi, je suis novice, je ferai des recherches et je ferai une vidéo sur la prise de, de poids, l'alimentation, et etc., etc. Ok. Bon, sur ce, je vous dis, euh, déjà, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je sais que ça a pris énormément de temps, je vous ai pris un quart d'une de de, de, heure quand même, quasiment un peu plus de 20 minutes. Ben, je vous dis euh, merci d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner parce que si vous n'êtes pas déjà abonné. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tina Fitness. D'accord, les gars? Alors, à tiroir, bonsoir. Et surtout, n'oubliez pas, gardez la pêche.